Bonjour, je suis on est en français. D'être tout simplement le milieu des yeux de escarmouches, des escarmouches sur le marché. C'est désormais en français grâce à une campagne de crowdfunding pour sa traduction. Il est temps de faire la fête et de proposer à qui qui ne le connaissons pas encore une un événement exceptionnel. Avec des offres spéciales pour vous et vos magasins de jeux préférés. Des en français. C'est maintenant une dorette sur un tabletop. Parfait.